Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous révéler un truc dont je rêvais, je rêvais il y a longtemps. Mais bon, aujourd'hui je vais passer à la vitesse supérieure. Parce que je n'ai pas tout donné, il y a autre chose qui va arriver, que je suis en train de préparer. Et vous allez recevoir avec cette vidéo justement la première coupe. Donc il s'agit d'une nouvelle publication en PDF que vous allez découvrir dans la partie description de cette vidéo en bas tout à fait au début après le titre de la vidéo ok il s'agit d'un annuaire d'un annuaire gratuit et évolutif c'est à dire il va pas y avoir une, c'est pas un magazine mais c'est un annuaire mais qui va presque chaque jour augmenter de mots qui vont vous aider à évoluer dans votre aventure sur YouTube ou sur toute autre plateforme, ok Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit Pinterest, etc. etc. Et c'est gratuit et c'est évolutif, donc euh, c'est clair euh, ce que je dis maintenant. Et il se base sur les tags que, que tout le monde utilise sur internet pour chercher n'importe quoi. Bien entendu, bon, c'est formation, machin, que ça soit n'importe quoi. N'importe quoi, donc, quel que soit le terme qu'on utilise. Par exemple, Black axe, etc, etc. C'est pas la peine d'entrer dans les détails maintenant. Vous allez recevoir, bien entendu, euh, cette publication avec euh, des rubriques. Bien entendu, il va y avoir euh, chaque partie, chaque, chaque rubrique va occuper une page, deux, etc. Ça dépend de la longueur des explications qui vont être fournies. Et ces explications, ce sont quoi Ce sont soit euh, des vidéos qui sont publiées sur YouTube, plus à soi des sites qui sont publiés sur Google. Ok, Ce sont des moteurs de recherche ils sont plein de choses à faire découvrir aux autres donc nous allons euh, profiter de cette urbaine de cette manne parce que c'est une manne euh, il y a énormément de, de formateurs il y a énormément d'intervenants sur Youtube ou sur euh, internet finalement qui vous, de, vous offrent des choses et ces choses nous allons les exploiter et nous allons les classer par tag et puis, nous allons transformer notre publication en un annuaire évolutif. Donc, il n'y a pas de numéro 0, 1, 2, etc. Chaque fois, il va y avoir un chiffre, un très grand chiffre qui va être annoncé. Jusqu'à présent, dans ce que vous allez recevoir, il va y avoir, écoutez bien, parce qu'on euh, ne on s'amuse pas ici, c'est on travaille, ok 17 174 vidéos. 17 174 vidéos pour commencer. Et bien entendu, ces vidéos sont classées par, euh, par tag spécifique. Donc, vous n'avez pas à vous mélanger les pétales. Et puis, les rubriques sont classées par ordre alphabétique. Donc si vous cherchez, c'est pas moi, euh, gaming, il va y avoir une rubrique gaming où il va y avoir rien que ce qui concerne le gaming, okay Donc euh, voilà, et ça vous allez le trouver euh, avec euh, la sortie de la publication. Moi, entre temps, je vais <coughs> euh, chaque fois chercher dans internet, suivant le nombre de de questions que vous pouvez me poser, par exemple c'est pas moi, vous êtes dans les animaux, dans les chats par exemple, ben, je vais sortir les chats une rubrique rien que pour les chats et ça va être plusieurs vidéos peut-être plus de 100 vidéos etc, etc, ce qui veut dire que si je dis évolutif c'est bien parce que ça change chaque fois chaque fois, chaque fois ok ce que je vous demande maintenant, c'est que vous allez m'envoyer, suivant votre tendance, votre hobby, ou, bah, votre préoccupation, votre activité sur Internet, vous allez m'envoyer le tag qui vous intéresse, vous, personnellement, chacun de vous, personnellement. Et moi, je vais vous ramasser, je vais chercher dans Google, dans YouTube, et je vais vous mettre le maximum que je peux trouver pendant cette journée, que je vais Ajouter, ajouter, le truc est évolu, Je vais l'ajouter à la nuire. Et puis le lendemain, ce sera exactement la même chose, et là, le sur le lendemain après. Jusqu'à ce qu'on va certainement avoir des milliers, des milliers de sites à visiter, à consulter, suivant un tag. Euh, bien entendu euh, c'est partagé et tout, tag euh, euh, personnalisé ou bien des vidéos de youtube ou euh, autre chose de toute manière c'est des trucs que les gens vont euh, mettre entre vos mains sur youtube ou sur euh, euh, google mais que vous ne, vous, vous n'avez euh, jamais rencontré moi, je m'occupe de vous ramasser ça et de le mettre dans la même chose. C'est-à-dire que je suis en train, entre guillemets, d'organiser un peu la recherche sur Google et sur euh, YouTube. C'est-à-dire, au lieu de vous éparpiller dans des trucs qui ne sont pas bien classés, très bien classés, c'est pour ça que j'ai choisi l'histoire des tags, et on va mettre ça. On va coucher ça sur, sur papier avec des liens, avec des, des titres de rubriques, c'est-à-dire les titres de rubriques, c'est les tags, et puis les titres de chaque euh, type de vidéo, avec bien entendu le lien qui mène vers la vidéo ou vers le site. ok Donc euh, je vais vous montrer maintenant, euh, tout, tout de suite, je vais vous montrer à quoi ressemble la couverture de ce, cette euh, publication, cette amulière, et je vais ajouter quelques autres euh, informations, et puis... encore euh, alors, commence. ça commence. Partage.com, c'est le nom que je viens de changer euh, récemment, au lieu de comment gagner du temps et de l'argent. Quand, comment gagner du temps et de l'argent, ça concerne seulement des formations en ligne qui euh, parlent à rien que comment gagner du temps et de l'argent, alors que euh, j'étais en train de parler de YouTube, comment faire et tout ça, Bon, on est un peu loin de, de, de, de enfin, du créneau, mais bon, euh, ça m'a amené quand même à changer de fusil d'épaule pour choisir, autre chose, c'est-à-dire que je vais parler de technique, que je vais parler d'argent, je vais parler d'aliments, je vais parler de tout ce qui se fait sur Internet, ok Et pour y arriver, voilà, comme j'ai expliqué, je, je devais créer euh, une publication qui justement s'appelle, avec mon propre nom de chaîne, Partage.com et Partage.com voilà, c'est un annuaire évolutif, ça c'est la couverture, hein, qu'on soit d'accord, évolutif, des mots-clés sur Internet. C'est clair, hein je, je, je vous ai parlé de tags, c'est des mots-clés, ok Et c'est un truc à partager gratuitement, je vais corriger, c'est gratuitement, à outrance, c'est-à-dire que quand ça va arriver chez vous... Moi, je vais, le pas, je, je vais le distribuer à tout le monde. Parce que ça, c'est gratuit. Donc, ça va leur servir à se, à se, bien entendu, à se fixer sur ce qu'ils ont envie de voir. OK. Et quand ça va arriver chez vous, euh, même, par exemple, vous, normalement, vous devriez le partager à vos connaissances, votre famille, vos amis, etc, etc, parce que, bon, ça, je jette ça dans Internet, et puis c'est tout, ça va servir à tout le monde. Je, je vais laisser en bas de la page, de la première page, la couverture, pour vous abonner, cliquez ici sur ce lien. Donc, je vais placer le lien ici, ça, c'est pas le, le vrai lien, mais on va avoir euh, sous cette vidéo, tous ceux qui veulent s'abonner à ce magazine de, ils devraient passer par le lien qui n'est pas celui là hein, je vais le changer où je vais retrouver quand même enfin, tous ceux qui veulent avoir s'abonner pour qu'ils reçoivent ça dans leur boîte email ok euh, parce que bon moi quand je vais sortir ça ça, ça me prend beaucoup de temps à le placer euh, sur chacun qui euh, est en train de communiquer avec moi, euh, alors que normalement j'ai je, je, je, un dispositif pour envoyer euh, la, la publication à tout le monde en même temps, sans qu'il y ait euh, vraiment beaucoup de de, de, de temps. À mon niveau, déjà, moi, je vais chercher énormément de mots clés, énormément de liens, et je vais les mettre en sur PDF pour vous euh, tous. Euh, donc, euh, il faut quand même que vous pensiez à ce que vous vous abonniez à ce à cette publication, enfin, pour que je trouve moi du temps à chercher autre chose pour vous. Ok, voilà. Je pense que les demandes vont vont être vraiment très très nombreuses pour. Bien entendu, c'est pas moi, quelqu'un qui aime le hippisme, c'est un truc euh, particulier, il faut que j'aille chercher le hipisme à travers le net euh, partout et puis euh, que j'arrive à lui donner ça. Ce, ce numéro là, il va concerner 17 174 vidéos à regarder. À bon, il sera téléchargé puisque vous aurez le PDF. Donc, vous pouvez le mettre sur votre disque dur, dans votre téléphone, un PDF qui n'est pas très, très grand, mais qui comporte quand même ces 17 174 vidéos. Donc, chaque fois qu'il y a un truc, il y a un lien à côté, pack. et puis vous êtes parti sur, sur le net pour regarder ce qu'il ce qu en est pour ce que vous cherchez comme mot-clé. Ok voilà, donc euh, je vous montre quand même, euh, ben, j'essaye de, de soigner euh, la, euh, la, la maquette, euh, parce que moi je suis déjà graphiste, euh, à part tout ce que je suis en train de faire pour vous, euh, ça va vous faciliter quand même la chose, vous n'allez pas re recevoir n'importe quoi, mais quand même c'est quelque chose de professionnel, ok Bon, voilà. Donc, euh, allez, préparez-vous à recevoir tout ça. Merci.